Wesh. Vous avez certainement déjà entendu parler des monnaies locales dans le film Demain de Cyril Dion. Notamment avec Rob Hopkins qui nous montre son billet de 21 livres. Donc déjà il y a un petit côté cool, un peu alternatif, underground, transition, tout ça, vas-y je te balance des mots-clés. Mais peut-être que vous vous posez la question, euh, c'est quoi une monnaie locale euh, ça tombe bien, je voulais en parler Une monnaie locale, en gros, c'est une monnaie alternative à l'euro qu'on peut utiliser dans une certaine région délimitée. Il y en a plein dans différentes régions en France et à Paris et à Montreuil, on utilise la pêche. Ouais, du coup, quand tu vas chez le primeur et que tu achètes des pêches, c'est relou. Euh, c'est combien de pêches pour cette pêche Et l'intérêt des monnaies locales, c'est de favoriser l'économie locale en circuit court. Par exemple, à Montreuil et Paris, il y a plusieurs commerçants qui acceptent la pêche, notamment la recyclerie et Aujourd'hui Demain. Et du coup, ces commerçants potentiellement vont avoir des fournisseurs qu'ils payent en pêche et ils vont peut-être aussi acheter leur matière premières en pêche à quelqu'un qui le produit de manière locale. Du coup, a priori, ça consomme moins de CO2 puisque c'est en circuit court et on va pas dépenser les pêches sur Amazon ou dans des grandes multinationales. Et quelque part, ça crée aussi du lien social puisque vous allez être plus proche des gens qui utilisent les pêches qui sont dans la même démarche que vous. Pour les commerçants, c'est aussi une image de marque de dire qu'on fonctionne en circuit court, etc. Ah ouais, ça, ça a l'air cool, ouais, mais c'est bien, que je te, je te sens pas convaincu. Aïe, ah, il, il me connaît bien. Eh. Alors moi, je suis totalement pour les monnaies locales et le fait de faire fonctionner les circuits courts. Mais pour moi, c'est quelque chose qui reste encore de l'action symbolique, un peu comme les marches pour le climat pour éveiller les consciences des gens. Mais c'est pas ça qui va renverser le rapport de force et changer le game. Pour une raison très simple, c'est que pour avoir des pêches, vous devez les échanger contre des euros. Si vous voulez avoir 10 pêches, vous pouvez les faire à la recyclerie ou dans des comptoirs à Montreuil. Et eh bien vous allez l'échanger contre 10 euros. Donc en fait, c'est un petit peu de l'euro déguisé, avec une autre couleur, quoi. Et si vous regardez mes vidéos, vous savez que l'euro, c'est la monnaie de la croissance. Mmh, c'est pas ouf. Et même chose, si vous êtes pauvre en euros vous allez être pauvre en monnaie locale. Donc ça permet pas de faire changer vraiment le système. Mais alors, c'est quoi qui pourrait changer le système Ce qui est déjà un petit peu plus intéressant, c'est tout ce qui est système d'échanges locaux. Autrement appelé SEL. Mais euh, pas comme le caca, hein. rien à voir. Et ces systèmes d'échanges locaux, c'est un peu le même principe, il y en a plein partout en France, sauf qu'on n'utilise pas de monnaie. C'est basé plutôt sur de l'échange d'heures de travail. Exemple, vous allez faire une heure de plomberie et on va vous l'échanger contre une heure de cours d'anglais. Avec ce système, vous allez aussi recréer du lien social et savoir quelles sont les compétences de chacun. Donc en cas d'effondrement notamment, ça va être très utile pour savoir vers qui se tourner. Et en plus, vous n'aurez dépensé aucun euro. Non c'est encore quelque chose qui est utilisé à l'échelle locale. Et donc là, vous savez certainement là où je veux en venir, la chose qui marche aujourd'hui le mieux à l'échelle nationale, c'est la monnaie libre. Si vous découvrez ce que c'est, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Dans la monnaie libre, on retrouve un peu les avantages des monnaies locales, comme par exemple le fait de créer du lien social euh, ou favoriser les circuits courts. Mais on a une solution qui ne dépend pas de l'euro et ne pousse pas du coup à la croissance. Et en cas de crise économique majeure ou de crise monétaire, on est aussi protégé. Bon, après, il y a aussi plein de choses à dire comme le fait que ça distribue un revenu universel, que ça diminue les inégalités. Enfin, vous commencez à connaître la chanson. Bref, moi, je vous encourage à utiliser des monnaies locales de votre région ou des systèmes d'échange locaux. Ça va vous faire prendre conscience qu'on peut utiliser d'autres systèmes d'échange. Et peut-être que c'est un pas pour aller vers d'autres systèmes plus compliqués comme la monnaie libre. Parce qu'on va pas se mentir, la monnaie libre, c'est quand même un peu plus complexe. Tandis que les monnaies locales, vous allez à un comptoir, vous les échangez et ça y est, vous les avez en main. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur les monnaies locales. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Pensez à partager, c'est ça qui m'aide énormément. Et puis partager, c'est sympa. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao